Alors, Pour faire simple, un contrat de quartier, c'est un programme de revitalisation urbaine initié par la région de Bruxelles-Capitale et mené dans des quartiers dits « fragilisés » à Bruxelles. Donc, Tout d'abord, on définit un programme, des actions qu'on pourrait réaliser dans un périmètre défini. Donc, ici, on est sur le parvis de l'église Notre-Dame. Euh, qui va faire l'objet d'un réaménagement d'ici fin 2013. Donc on va y avoir un grand piétonnier partout. Euh, la terrasse et café vont pouvoir donc se déployer. Ici, la friterie, on imagine et on souhaite, c'est ce qui est fort probable, va se retourner sur elle-même pour ouvrir l'accès euh, à son public sur l'espace. Et, euh, et voilà, on espère que ce euh, sera un lieu vraiment de cohésion sociale et de convivialité encore. Euh, Beaucoup plus que, ce que de ce qu'on peut voir aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on voit que c'est une sorte de parking euh, sauvage. Euh. Qu'est-ce que vous, vous pensez du projet ben, Le projet, on l'attend avec impatience. Vous allez à euh, faire une terrasse Oui, c'est ce qu'ils m'ont dit, que j'ai droit à une petite terrasse ici. Donc, euh, on compte ramener une nouvelle clientèle, oui. On gagne avec le passage des commerces qui travaillent de l'autre côté ici. Mais déjà, il n'y a plus de place pour garer, le passage est déjà bloqué et ce n'est pas tellement intéressant pour nous. Donc ce qu'on a pu constater, c'est que vu la, la diversité, le nombre d'acteurs différents qui sont impliqués dans ce contrat de quartier, euh, comme les habitants, les commerçants, le monde associatif, après euh, la commune, les différentes couleurs politiques. Chacun a son petit mot à dire et donc il faut essayer de trouver le meilleur compromis qui va euh, correspondre à la meilleure vision globale du quartier et pas spécialement la meilleure vision euh, que chacun pourrait avoir pour sa propre vie de quartier ou sa propre vie de rue. Donc ça c'est euh, le challenge, c'est pas vraiment une difficulté mais c'est un challenge.